Alors, dans cette deuxième partie, nous allons montrer comment nous, nous connectons à la machine virtuelle qui vient d'être installée. Donc, comme on peut le constater... Dans la l'invite de commande, nous sommes dans le répertoire d'installation de cette box Vagrant. Si on fait Vagrant Up à nouveau, normalement il va nous dire que la machine est déjà opérationnelle. On peut le constater dans VirtualBox, elle fonctionne, on a son, euh, sa fenêtre de connexion qui est d'ailleurs euh, apparente, on peut essayer de se connecter à l'intérieur avec l'utilisateur vagrant mot de passe vagrant et si on fait un PS euh, on voit apparaître euh, des processus comme PostgreSQL ou Apache. Voilà donc là notre système Linux dans la machine virtuelle fonctionne et nous allons essayer de nous connecter dessus depuis le navigateur web. Donc on va utiliser l'adresse euh, de notre machine locale, la machine localhost et nous allons nous connecter au port 8080 qui est lui-même redirigé à l'intérieur de la machine virtuelle sur le serveur http. On voit que ça fonctionne, nous aboutissons à la page d'accueil de la documentation de notre machine virtuelle. Si on essaie de se connecter à l'application qui est dans la machine virtuelle l'exerciceur de requête PHP on voit que l'application apparaît et on peut lancer une première requête SQL sur la base de données ça fonctionne. De la même façon on peut accéder à PHP PG Admin, l'environnement de supervision, administration de PostgreSQL en se connectant avec l'utilisateur PostgreSQL Postgres, on a accès à la base de données et à toutes les bases de données on peut administrer le serveur PostgreSQL, on peut créer des tables, supprimer, bref on a un serveur PostgreSQL complètement opérationnel à l'intérieur de la machine virtuelle. Voilà merci de votre attention.